Salam alaykoum. Do you Me I, I come ouais, from Pakistan. <laughs> <laughs> I love Pakistan. <laughs> I want sacrifice my life for Pakistan. That's that's my boy. Yeah, I'm your boy. Mais, pourquoi tu as RPG derrière toi Parce que je suis arabe. C'est vrai. Et je suis kamikaze aussi. On <laughs> <laughs> okay. yes, yes, est en DV3 là. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. non il se bon, bon, bon! Attention! Gaming oh, game est team. Moins, Be careful! Oui. Yes, I am! Mohamed Abdul! Yes, I am! Est-ce que si tu ressens mon mate, ça s'appelle du dégât? Je crois pas, hein. Mais je vais essayer sur toi oui. vite fait. Oh, ok. T'es bon, <rire> un fou toi. Je t'ai rafalé Be careful, Baki he is a trash. Let's go be, let's go be. Je vais escorter le mec déjà. Ah, mais c'est toi le mec. Ah non c'est l'autre, ok. Je suis pas un mec moi Ça veut dire quoi ça Non ça veut dire que faut pas t'escorter parce que tu te prostitues pas tu vois. C'est que les escortes faut les escorter. T'es pas sur warzone, ouais, moi t'es pas sur warzone. Eh je m'en fous, j'ai mis une tête. Ah, ici Mort One to tell le Algérie Et c'est bon je l'ai brûlé un petit peu. one télé. Vive à la Turquie Oh c'est vrai ça <rire> ouais, lui il a vraiment crié sur moi, son... non, vraiment. Il <rire> l'a, il est bien up, là, il ah, il. Putain, il croyait passe... qu'il Mais en vrai, il aurait pu le faire, hein, c'est pas Non mec, non, non. Le... Non, oh. non si je tirais un peu en dessous, j'aurais pu le faire. Go, go, go, go, go. Mais on ouais, va. As mais frérot, ah Tu, tu... l'as vu, T'inquiète, je te protège, je te protège. C'est bon, mort. Il m'a wallbang du 3 murs, c'est normal. Let's go, la tête. Ouais, mais ton arme secondaire. Ouais. Non, mais je sais pas qu'il était là. Si seulement je savais, j'aurais pu me cover derrière pour avoir du heal. Ils osent même pas avancer. C'est ça le problème dans ce C'est que la plupart, ils pensent oh, qu'ils sont dans la vraie guerre. Ils, ouais, ils ont pas de culotte. La plupart, ils pensent qu'on est dans la vraie guerre et ils osent pas se montrer. Une grenade. Une flash. Une, Une attaque. Une shot. Une... Une shot. Une kill. Une grenade! Ah il est, est mort est. Mais non mais Allez moi j'arrête Voilà, oh, la grenade a m'a explosé contact corps à corps que, que, que. Il est mort Mort toi mais je vois rien en fait je suis full flash si oh, moi, bah, Je sais même pas si je suis mort ou pas Moi je sais même pas si c'est qui mes ennemis c'est qui mes méchants euh, euh, Tu m'as compris pas la même chose, mais ouais. oh, ça j'en de prendre les, les gars Ah ouais mais toi t'es mort mais comment c'est en fait Je suis mort par une tourelle, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon Vas-y, je prends un leishman. Ouais. Eh, hey, mais c'est bien en fait le leishman. Mais c'est incroyable le leishman. Là, ça arrive, as ouais, ouais, mort. Ouais, mort, ah, il y en a encore un. Bref, le leishman, c'est pas si mal. Hein. C'est qui leishman Tu vois, ça se voit, ils sont en contre comme ça, tu vois, ils se vo voient, on rentre, on stop. On stop mais oui, mais nous. Ah, mais mais... c'est pas... vous... Voilà, ma caisse de mune, elle a disparu. Toi, t'es mort. Mais si au drame, veuillez mourir, s'il vous plaît. Alors, qui est le suivant C'est toi Non, je rigole, c'est toi. Voilà. Non, mais les mecs, faudrait pas que je suis bête aussi, je sais où vous. Si, t'es bête. En fait, je suis un Marocain caché. Regarde, regarde, regarde. Pour oh, le Marocain. Hop. Toi, t'es mort à 107 mètres. Ah, attends. Toi, t'es mort. Ça me fait peur, attends, attends, attends. moi je rentre, moi je rentre, je rentre en la maison Oh il y a des toilettes, attends, là il y a un mec au dessus Comment je peux monter, je peux pas parler, ah, ah mais c'est, ok ok voilà. Toi t'es mort Hop toi aussi t'es mort Voilà, en fait moi j'ai envie de faire des flics shots, j'ai pas envie de faire des tirs hey, hey non Allez on rentre chez soi, wow wow wow Chacun chez soi, surtout les arabes C'est du culot Non, c'est du réalisme Oh, J'ai tiré à côté. Et je suis sûr, je méritais même pas le kill. Mais je suis mort plein de fois où je méritais pas, donc euh, j'accepte. Hein Let's go. Ah, c'est bon, on a gagné. Let's go. Ouais. Allez, bonne soirée, les gars. Vas-y, vas-y. Plein Oh, gold experience, Requiem. Yeah, yeah, Kolega Requiem. Kolega Requiem. Oh, je suis mort. Wow, bro, a Wow, imitation, wow Wesh, oh, oui, il a fait une imitation magnifique Il a fait une imitation magnifique, frère ah. <t 'en> Si, c'est pas beau, ça Eh, mais j'y repense, ce soir, j'ai croisé tout type de Jojo fan Oh, oh c'est incroyable, il a fait le... Oh, mais, quand <t <'en> t -no mais il l'a fait d'une manière Toi <'en> t'es mort, là-bas, ça va arriver toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Regarde, regarde. Ici à gauche. Voilà. Mais je vois dans le futur en fait. Je suis Katakuri Hop la petite balle. Oh, la grosse quand même. Parce que. Devait faire plusieurs kilos celle-là. Je t'aime. <rire> Il y a un mec il est à côté de moi il m'a dit je t'aime My baby <rire> My baby il parle mec <rire> Pourquoi Pourquoi tu rigoles Pourquoi tu rigoles <rire> Mais non je rigoule pas Isou Snipe pour I am mouru Ayam <rire> <I> mouru Eh <rire> hey, je suis si drôle que ça c est, c est, c est, c est drôle. Me dis pas que j'ai. Non je crois que j'ai écolate alors toi, mais alors vous Oh non, attends j'ai envie de me voir comment j'ai décollé <rire> hey, Comment j'ai plongé, c'était magnifique Toi tu prends dans la tête, toi tu vas prendre dans les fesses toi Hop le noscope, je sais pas si ça a touché les fesses mais j'espère Missile de croisière, ouais toujours plus, c'est un bateau de croisière aussi pour les vacances ah Non non non, moi je suis pas d'accord Hey, stop me, hein? Stop, ma... stop shooting me hein It's okay, I save you, but don't shoot me Ok, Tofututubi to j'ai remarqué, j'ai même pas fait une série de 5 Voyez à quel point je suis nul, c'est ça le problème en fait tu... Ah, ça va donner les infos Ok, bah je suis plus sur le roof, maintenant je saute Bah je suis pas sur le roof Hop, allez, presque Ma série, ma série, s'il te plaît Ma série télévisée c'est bon, j'ai fait ma série Let's go shush, shush, Hop, hop, hop whisky whisky. Allez, bombarde là-bas, ouais Il y avait un mec... Ah, hey, mais depuis tout à l'heure, je meurs pas, quand même, hein euh, euh, Non Il a gâché tout mon truc, frère Allez, tu mets un là Oh, un là Et un là Faites gaffe, les mecs, ça va péter un peu Allez, maximum Double, triple 4 quadruples Là elle était bonne. Hop, aussi tu meurs. Mais le sniper, il est. Il est incroyable. Les mecs, jouez vraiment le, le, la carabine MK2. Jouez là. Et si vous savez pas, apprenez. Les mecs, c'est pas fini. Juste ici, un hein, best-of sur Call of Duty Vanguard. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Donc vous pouvez le regarder. Bon visionnage et à tout de suite.